10 euros l'unité, je peux faire un plus sur les lots, si vous voulez. D'accord. c'est toi qui vois. Ah, le, le switch, je vous le sais pas à combien Le switch, celui-ci ouais Il est à 10 euros aussi. C'était ouais. oui, oui, à 10 euros, euros quoi. Oui. Non, en jeu, oui. Et après, je peux faire un lot, si vous voulez. Euh... Bah, à faire. Moyen. Si on prenait un lot, de combien euh, fin... Bah, Quel jeu vous voulez prendre particulièrement Par exemple, celui-là ouais Celui-là ouais okay. C'est de là, est-ce est que et celui-ci, si vous prenez celui-ci, il y a ça qui est dedans. avec. Oui, c'est ça. Et après, dans ces jeux, il y aura des figurines qui vont avec aussi. D'accord. Je... Bon, qu'est-ce qu'on fait Bah ouais, les quatre. Ouais. Les quatre. Alors si je vous prends ces quatre-là, ça me ferait combien Cela et cela. Oui. Ça ferait 30 euros le lot en gros. Eden, c'est moi 30 euros. Ça... Avec les figurines euh... Oui, c'est avec les figurines comprises. Montre-moi un petit peu dessus. Ah, et... C'est bien. Et tu mettras ça dans ton sac Il y a des jeux. Hein. Ah oui. Vous les faites à combien, les 5 jeux euros. 5 euros. Et la pochette C'est le tout. 12 euros. 12 euros. Ouais. Oui. Et puis. Euh, On voit ouais, la bille. C'est je Voilà. C'est que l'ouvrage, ça prend deux fois. Et c'est les cartes ou l'album que vous vendez Non, non, c'est que les cartes. C'est un euro la carte. C'est un euro la carte. D'accord. Ah oui, c'est pareil. D'accord. On prend ça déjà. Ouais, mais c'est il y avait des Oui, oui, c'est ça. Il y avait des ouais, oui, oui, Ils sont combien les jeux là euh. Ceux-là à 3€ euros pièces, 2€ certains. Il y a des jeux Game Boy aussi, <rire> Les jeux Game Boy euh, ils sont pareils. Il y a quand même des choses, mais 2 euros. Les boîtes dans les drives, c'est pas grave. C'était de l'âme. Là, 3 euros. On va faire des euros ouais, aussi. Ouais. Super Mario. Ah, bah oui, attends, je euh, fais ça. <rire> ça, non. Le FIFA, j'aime pas. Ça, ça Oui, ça. Mais le FIFA, c'est bon, non. Ça, c'est quoi Donc, Je connais pas ça. T'as pas regardé les PS4 là. Si, je regarde. Non, ils mais sont là. Si, mais... C'est glittic ouais. à écrire, et puis. Euh... Oui, faites à combien cela Et oui, 5 euh, euros. Bon, on prend quoi, Eden Cela non, pas le. Tu me dis ça Oui, si, ça, ça. Et puis ça. C'est de là Et puis ça, non Bah, non, parce que, que je sais pas ce quoi. Nintendo, Super Nintendo. Bah, là, je sais, c'est quel mais je sais pas, c'est quoi comme qu jeu. Euh. Non, non, bah dans les PS4, il y en a rien. Moi, c'est 5 coup. Non, bah, après, je sais. Pas. Et là, celui-là, là. En dessous, là. Il euh, y a ton Raider Ah oui, c'est son... euh, ouais, euh, ouais, non. non. On là, la, là la, alors. La, la, la, la... Oh, regarde, la Patrick. La... Ah euh, ouais. On va prendre ça. Ligne, me Attends, essaye oh, de prendre celui là que je regarde. Moi aussi, ah je là aussi. Les PS4, c'est combien, déjà 5 euros. Bon, c'est ah, combien celui-là, Bon, bah, on va bah, prendre tout ça, alors. Ah, c'est 2 euros, 2 euros, monsieur On va prendre cela 2, 4, 6, 8, 6, 6, 6, 8, 8, 8 9, 10, 9, 10, 5, 13. 13, d'accord. Il y a un d'autres qui t'intéresse c'est belle, regarde. Je vous redonne 3 euros, monsieur. Ça a tripoté, mais ça n'a pas acheté. Ils ont tripoté, mais ils n'ont pas, pas acheté. Non. Tu veux toujours négocier à moitié prix j'ai j'y ben non. Ouais, vrai, bah euh, je crois que t'as combien Mais trucs tu habites à côté mmh. bah, ça, ça, ouais, ça, ça fait 2,50. Ils fonctionnent pas pas. Bah, Par contre, ils roulent un petit peu. Sinon, c'est en plus pour la déco. C'est vraiment 2 euros le tout, ça roule. 2 euros le ça 2,50. 2,50 Ouais, pour Uwey m'a fait promener dans le champ. Pour commencer, j'ai acheté cette merveille pour, il me semble, 5 euros, pas enfin plus voilà ça marche avec une grosse pile je crois il y a l'année dessus 1985 voilà, j'ai acheté ce globe pour 4 euros et plein de figurines alors attendez parce que là c'est le bazar ah, j'avais un Mario là aussi donc là j'ai un Mario j'ai un Betty Boob, j'ai du j'ai JT, Adiboo Batman, Pokémon j'ai des Amiibo aussi j'ai encore des figurines, de Mario, voilà, c'était 50 centimes la figurine, donc pas cher, ça voilà. va, ensuite j'ai aussi eu un petit cadre comme ça, donc euh, je, vais le... je vais changer le cadre et puis comme ça, ce euh, sera plus joli à voir voilà, j'aime bien, je l'ai eu en lot avec cela' là j'ai eu ça celui-là il est neuf, il est sous booster, Et celui-là. Voilà. Et j'ai aussi d'autres Pikachu euh, 50 centimes. Ça je l'ai eu à 2 euros. Et j'ai des jeux oui. Comme ça. Oui aussi. Le jeu wii U. et j'ai même un jeu switch la première fois que j'achète un jeu switch en vue grenier je l'ai eu à 10 euros ce jeu là et euh, les autres j'ai eu euh... moi j'ai eu un lot quoi j'ai pas eu euh... j'ai pas eu pour très cher celui là je l'ai payé un petit peu cher 7 euros le jeu ça j'ai eu ça à 2 euros alors de base ça c'était 4 euros et ça 6 euros mais j'ai eu les deux pour 6 euros <rire> donc nickel voilà j'ai aussi un petit jeu Advance et j'en ai un autre qui traîne par là un mémo, un petit jeu PS4 euh, je l'ai eu pour pas grand chose euh, 3 euros il me semble et encore des jeux oui là ça je les ai eu pour 2 euros et lui, je crois, le Sonic 3-4 euros. Voilà. J'ai une autre Betty Boop, euh, je l'ai eu pour 2 euros celle-là aussi. C'est une tire-l'air, je sais pas s'il y a écrit l'année là aussi. 2000, et là c'est pareil de Betty Boop, mais j'ai <rire> j'ai mis sa tête donc il va falloir que je la retrouve. Euh, j'ai aussi des figurines euh, Skylanders comme ça. J'ai des petits bouquins Astro Boy, 1€, euro, je les ai eus. Des jeux de société, 1€. Les jeux de société c'était tous 1€. Euro. Ça, ça va. Ça, ça c'était 1€, euro. les Michael Jackson c'était 1€. Euro. On va en mettre juste là. 2011 et 2010. Donc, euh, un peu. Oh. Oh, pour les fans de Mac Seine, moi je suis fan, moi. J'ai une grande carte Pokémon pour euh, 2-3 euros. Après, j'ai eu ça en lot avec avec tout le paquet de cartes là. On a eu quand même 55 euros le tout. Avec tout ça, là il y a 700 cartes, il me semble. 700 cartes, euh, 710, hein, en tout ça Plus ça. On a eu ça à 55 euros le tout en bas c'était 10 centimes la carte ensuite il y avait 4 pokémon euh, c'était euh, 2 ou 3 euros 4 je me rappelle plus exactement c'était 19 euros le tout, hein, en tout cas. ouais non c'était peut-être un peu plus cher que 2 ou 3 euros l'unité quand même c'était 19 euros le tout il y en avait un autre mais il a été vendu avant va <rire> mince et j'ai eu ça à 50 centimes, un petit bouquin, un petit magazine. J'ai eu un petit jeu de basket à 1 euro. La petite balle, elle, elle est là. <rire> euh, ça, c'était un euro, un euro, et ça, 4 euros. <rire> euh, de la vaisselle, Betty Boop. Là, c'est un pichet. c'est un petit peu fragile, je vais éviter de trop... Là. là, il y a les petites assiettes qui vont avec. Il y, des... il y a des tasses. voilà, j'ai eu tout ça pour 10 euros, et Beauty Book, tiens, bah, allez, là la tête, la tête de sale. <rire> enfin, je la mette après, euh, ça, c'était 1 euro, on va voir si je puis les mis, euh, et puis il y avait aussi, Ah oh, il y avait d'autres Beauty des rouges comme ça, trois rouges comme ça, trois petits books rouges comme ça, 10 euros le tout. Donc en gros on a pour 20 euros dans la caisse, là, 21 avec le vie. Et ouais, là j'ai acheté énormément là. C'est waouh <rire> Ça n'arrive pas souvent quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo les gars. Salut tout le monde